Bonjour les amis, c'est doc et aujourd'hui on va parler du ransomware. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le ransomware C'est quelqu'un qui met vos données en otage et pour revoir vos données, il faut leur payer une somme d'argent. Ce n'est pas bien du tout. Ne faites pas ça, pas ça, pas ça. Et ils s'attaque surtout... Aux grandes entreprises ça s'est déjà produit et je vais vous dire où ça s'est produit une victime garmin pour les montres de sport pour voir les statistiques quand vous courez vous faites de la natation ou du vélo des hackers ont mis en otage les statistiques de tous ceux qui avaient une montre garmin et garmin a dû payer 10 millions de dollars pour que les gens revoient ces statistiques. 10 millions de dollars Arrêtez Arrêtez Ce n'est pas bien Arrêtez de chercher sur YouTube Oui, je vous vois, vous Comment hacker, comment hacker, ce n'est pas bien Maintenant, je vais vous montrer la définition que j'ai trouvée sur Google. Le ransomware en français s'appelle le ransomware. Ça sonne comme un ligue euh, Passe-moi un ici, Ok tiens. 10 millions de dollars bien sûr. Je vous donne un exemple de ransomware, mais cette fois pas informatique. Par exemple avec vos amis. Maîtresse, quelqu'un m'a volé mon stylo. Tu me donnes 2 euros. Sinon, je dis à la maîtresse que tu as fait une blague et que je te donne pas le stylo. D'accord Bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo Bien sûr, ne faites pas de Ransomware Moi j'ai appris Ransomware grâce à Avast Security Il faut avoir Avast Security Au revoir Abonnez-vous, likez, commentez, partagez